Bonjour tout le monde, ici le cours de coréen avec sans samali Aujourd'hui, nous allons apprendre la consonne finale qui est très très importante en coréen. C'est parti. La consonne finale, c'est la consonne qui suit une voyelle. Un exemple. Vous savez comment cela se prononce C'est pa. Si on ajoute me après a cela fait pam en autre exemple comment cela se prononce c si nous ajoutons ne après ou cela devient NUN. maintenant je vais vous montrer comment nous prononçons les consonnes quand elles viennent après une voyelle je vais vous lire le premier exemple. Comme vous venez d'entendre, quand gukuk viennent à la consonne finale, les prononciations deviennent les mêmes. Deuxième exemple, nun. Donc il y a une seule consonne à retenir pour cette prononciation. Le troisième exemple, tot, SOT, at. Comme vous voyez bien, il y a sept consonnes qui deviennent la même prononciation. Quatrième exemple, tal. Quand le vient à la consonne finale, cela devient ainsi. Tal. Le cinquième exemple, pam. Je pense que c'est pas difficile à comprendre. M, quand elle vient à la consonne finale, cela devient PAM. Le sixième exemple, PAP, NO. Donc, il y a B et P qui devient la même prononciation. PAP, NO. Le dernier exemple, TANG. E, quand elle vient à la consonne finale, cela devient comme une voyelle nasale en français. C'est Je relis les exemples. Mok Kak At Kat Pam. Pam. No. Nope. Tang. A ah, vous de jouer. Tic. Tic. Jip. Jip. San. San Vous avez tout appris sur Hang l'alphabet coréen. Maintenant, nous allons apprendre comment se saluer. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Bravo pour les gens qui sont arrivés jusqu'ici. Je vous encourage à aller suivre les vidéos de la grammaire et celles du vocabulaire. Merci beaucoup, j'espère à bientôt.